Thank Pour vous dire que vous avez dit que vous avez que émission à vous nalu bagaminge apona ko pambo la mutumoko soki mutumoko a compense Qu'ils sont en train de faire biso to kozoy esengo na misu anzambe anzamba ko la la biso fait pourquoi puisque moko mutumoko atiki mokili pa la nzambe et zaka fête kuna likolo alors biso skoto sala musala oyo pona basa ba disciples en kolo yesu ba disciples yeshua ça dit biso ali ko te ya bino Pobo bolanda biso biso biso landi afin que biso na bino to mona réellement pole osali yemoko yeshua alors le lot dans Frère Blaise, yem tuako, ligne. Tu émission comme d'habitude ou comme des fois à participer déjà. Frère Blaise, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, frère Fabrice. Bonne Bonsoir. Bonne bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. grâce de Dieu, Dieu se soit Amen. Tout Amen Amen Amen. Amen. Nous thème de pas notre ensemble n'abandonnez hein, pas vos ensembles donc ils ont développé les lots euh, donc on euh, des cobayes. et nous croyons que par la grâce de Dieu nous qu'on quelque chose de, de la part de Dieu et que si qu'as'il y a des questions de n'hésitez pas à nous les poser puisque ma question n'yons surtout n'arabiso ça fait partie n'est-ce pas à œuvre au poto yeba des comprendre nzamba mais avant tout pendant tout mes câlins que nous visons ensemble na prier nan de décoblaise ensemble tout prier afin que tout ce qui mission en bo kan Zambie prier na combo ya Yeshua Papa, tu as pour sur les zali. Tu Merci Seigneur, a Papa, tu as sur de Papa, a nous, et non philosophie n'a pas. Et toi, réellement n'a confiance ton Saint Esprit, nous au y compris mon Seigneur. a même si mon le de sa émission, parcours connexion, pensée. y on a dit que papa on a dit que présence la carte n'a car parole nous dit que là où deux, trois, trois sont réunis en tu es là, Seigneur. Vous Et vous on a dit que quoi, Seigneur, que pour so si la démission. démission, frère, de afin que tout le monde de ta part. Et nous disons que c'était poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tout le monde qui est en train de se faire, soit ma sang parce qu'on nous avons Yeshua. Amen. Voilà. Euh, Tolobi, n'abandonnons pas notre assemblée et la kissie nini. Et ça termine vraiment tout le monde qui développe les lots. Euh, je crois que par la grâce de Dieu n'est toujours tout que l'on va la prière n'abiso que yenda ko tambisa biso dans toute vérité Puisque yeshua alo il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit car c'est lui qui vous enseignera dans toute vérité alors nazako mekan ko bise binoboye bwa bible ba comment yango avec ba texte mais ce que le texte n'sois a galibanda c'est-à-dire il y a, un il y a un contexte et comment a prétexte ce que So le bi passage biblique e, a linga tanga avantage ye, a l'effort que passage n'est-ce bi na comme e alors exemple de passage bi bi bi biblique no, moutou, po a comprendre bien il faut tanga donc chapitre mais tu verras que de gens oh, au mal intentionné ba, passage ko, passage verset je vais dire sans pour autant attendre pour amiter sa raison et important, dans Il y a un avantage Il y a nest pas, raison et Il a vérité. nest pas, de vérité. Il y nest pas, Il pas, vérité c'est-à-dire, Biso bino, ton zape édifié na kombo na Yeshua. Et toi yabi que, battu-mingi ceux qui côté par exemple par rapport à eloko toujours benga comment dire par rapport à terre il y a il y a il y a thème n'abandonnez pas vos ensembles bien n'abandonons pas notre ensemble et ça lui parmi les passages passage oh ils mal interprété un niveau il y a l'écolo pourquoi puisque les gens qui confinent d'autres gens dans des assemblées bah on baso baso baso on un cadre on a pas un petit motif moko boyo bah pèsacan espa na bato pour bato basala facilité n'est-ce pas que donc à terme à b à terme à l'amour n'importe qui assemble puisque bible que nous abandonnez pas vous assemblez avant d'appeler ça peut être frère le bas ça moi commenter avant que tout bande à tout autant des déjà donc passage en haut Mobimba Potoyeba n'est-ce pas Makamuli ni Oyo un collin galblabiso par rapport nezango tu vois la cote à hébreux chapitre 10 verset 25 n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et allez, n'attendez vraiment qu'à un point 25. Avant, qu'il y que naba, na naba, naba euh, commentaire, na es frère Blaise, est-ce que jusque là, ça va Aux autres, on a bien? tout va bien hein? Oui, très très bien, très très bien mon frère, très bien. Voilà, voilà, donc... Euh, d'entrée de jeu est-ce que selon nous est-ce que vraiment ça va Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, mon frère bien sûr bien sûr parce que Dieu ne parle pas en vain nous pas parce que nous quelqu'un dans ah les besoins alors ah que pour pour pour changer quand même la pensée parce que parce que au, au moment d'emblée, dans 10, verset vers 25, n'abandonnons pas notre ensemble. N'abandonnons pas quoi L'important, c'est quoi à parce que dit, pas pas pas comme c'est la coutume de quelques-uns, on va pas le cas dans le Mais il faut expliquer nous n'abandonne pas notre assemblée. Ensemble, on va dire que toi, tu as abandonné, toi, tu as abandonné. C'est quoi l'assemblée C'est ça, première question, Il faut, Bissot, dans l'ensemble, te poser. Voilà. Bon, merci, eh, eh, na, na katiya, eh, y a voilà. okay, nah, C'est bon, quoi l'assemblée? c'est voilà. quoi? C'est voilà. ça le problème. Bon, en tout cas, frère si tout tout dans les chemin. Dieu est avec nous. et est dans esprit là Donc eh, donc on est là.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 à l'époque, quand on était encore dans des assemblées, même quand on partait pour prêcher d'autres gens, tout ça, par rapport à l'assemblée. C'est-à-dire ça, cest dire tout à à que cest à ça, que cest que c'est-à-dire tout à dire c'est-à-dire à ça, la bonne nouvelle à toute créature. Elle est une colobanine. C'est-à-dire que tout ça a limité mon côté, tout ça a mon côté. Mais à, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait on était là dedans tout ça que dit, non? comme passage euh et que n'aban n'abandonons pas notre assemblée ça dit dire, côté yango personnellement tant on a la personne qui témoigne place on a bandaki on a trop, trop a lamou moi je me disais à l'époque bien sûr j'étais pas encore réellement et donc donc, donc euh, réellement éclairé ça dit toujours que non mais or plus tard chapitre 5 verset 11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les Or, tant que ba, ya, donc bosoba ya yaba donc ya yaba œuvre à œuvre ça le makana kati yabato et niko banin soki yo ozolandangai au comprendre hébreux 10 25 malamu te yo kanga su malamu na bandeli donc oh, effet chapitre 5 verset 11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres mais plutôt condamnez les à dire ce qui osent à cat assemblés chez quelqu'un que as copie sa définition au la gité mais n'a pas peur ça ne ça copie déjà cause déjà donc ni ni qui un quelconque par exemple au tu pourtant déjà une nuance il y a phrase et ça a sens mon côté Quelque part, te, Yeshua a koloba, ezana montagne le ou ni na Jérusalem te, ni soki bisika songolo te, soki na katya ngomba te, soki na mangenge mais komi e komiko na katya molimo. Sadi, nzambe yemoko, moko, luka, ba vrais adorateurs ou ba kwa adore na molimo, pe na vérité Donc, soki mout pample, a sangana ka bisika moko boye, yo kanga malamo, na bisika so sangana, soko moni eloko ya malamo ezate. Ce que je Macambouité est et que raison, non. et le pas Or, que Si tu marches avec de gens, tu ne de conseil moral? C'est pourquoi la Bible demandera pour savoir est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble pour s'entendre C'est-à-dire que ceux qui ont la place au community communauté community les c'est et c'est que toi tu le dis comme conseil, c'est que les associations volontaires se mettent en place. Et puis, on a forcé avec notre force, notre corps, tout ça, c'est que ça, tout ça, tout ça, tout Sans que tout ça, on voulait euh, euh, au fait qu'on aide il y a il y a assemblé non peut-être comme on a que et ça n'a sens c'était il y a qu'aider nakati il y a place aux arbres potopote je nakati peut na on aider bango yeshua pona n'est-ce pas abi qui sa mokili il faut abota ma différemment le col à mokili na bandeli Po yeshua abi ki sa yonangaye, il a fallu abota ma différemment à di abota mi n'a papa na maman lokou abi so Abota mi na moli momo santou il le tâche, ride, le Or, pour le il le il le il y en tant que corps, ou faut a un système qui est un système qui est un un système qui est un sanctifier qui est un système qui est un système qui est un système un est un système un système qui un système une autre puissance, un autre pouvoir c'est pourquoi euh, partant ne tu as changé la vie facilement euh, Frère euh, Blaise, il a déjà la parole à d'abord, et à d'abord Frère Blaise, n'a pas eu parole au développé quelques 5 minutes ou 3 minutes, comme ça, tout continue bah moi mingi vais vous la bah le de la vie. Je vais de de de de la de la vie. de c'est ça, ça le problème. Oh, chrétien, je fais y'a bah. Parce que le monde est ensemble. On ne refuse pas. L'église peut être ensemble. On ne refuse pas. C'est que le mot église est aussi dans l'église. Dans la grecque. L'église, c'est-à-dire, battre un à Jumao à part, dans mon Kis, dans ma Soumou. À Tchemango mise à part, pour un service quelconque. Bangonde va ensemble. Parce que tout le monde le monde ensemble, tout le monde Et ça, c'est l'église. Même mutualité, on trouvé en mutualité, on va s'en aller pour la raison quelconque entre qui on va au oh, même coûte, ensemble, on va bandit. on au on va va et donc ensemble, ils n'ont rien à voir. dès que l'église n'a c'est faux et faux. donc église, au frères mais ça à ils n'ont rien à voir. sur la Bible. bien aimé, d'emblée, il faut abandonner, il faut quitter. Ensemble, c'est quoi Ensemble, et aux abandons Ensemble, et vous appelle ma vie, même même En Romain, tawakala, place de l'église Avant, il a tawakala, il y a un tawakala, il y a il y a trompette, là, tout Ensemble, instructions, guerres, Ensemble, c'est quoi Ensemble, c'est ça. Je suis à jean pour l'église, qui était ensemble, à qui à part là pour L'assemblée constitution de qui la il y a dix membres, du il y a na na na madame Kitia Bavani, bien bien, suite, et en sa et puis on a a on on mais c'est grave or à la chapitre 7 verset 47 notre dieu n'habite pas dans la maison fait par l'homme donc ça n'a rien à voir n'a pas notre assemblée n'a rien à voir l'église église l'église l'assemblée assemblée à ma langue église même tout coup même la 4 dans la Partout, vous allez, vous allez, vous vous vous vous vous vous vous et non l'église comme on a été battu, pour que pour que d'emblée ensemble ensemble ça n'a rien à voir. les je vais lire verset les gloire à Jésus, les La Bible dit, j'ai lu au nom de Joshua et cette femme jours, a à ce jour un seul homme. Et diront nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Bien aimé, verset un. Dans le monde qui était dans l'assemblée, basu comme d'ailleurs Babbi du Kolo. On va dire église quelconque, y a eu choix église, église sur les pâtisseries. Toi comment vas-tu maintenant? Mais Babbi, Babbi partout en yoche, pas que a eu choix. Bas comme mon coeur Babbi qui était, nous mangerons notre pain. Et le choix, nous nous vêtirons de nos habits, faites nous seulement pour être dans la base de comme le choix. nous tromper, Mais ensemble, nous n'avons rien à voir à le Bien aimés c'est très important, le choix, nous avons partout nous avons choix, pourquoi on n'y peut pas en salle Parce que vous coûter vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez quelque part. Vous coûtez, vous à vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, assemblé coûtez, vous coûtez, assemblé à Premièrement, beaucoup, merci beaucoup, euh, dans le lieu de la musulmanie, dans le monde de la dans le monde de la musulmanie, dans le la dans le de la dans le monde de la c'est dans le monde de la dans le de la musulmanie, dans le de la dans le de la dans la dans le de le Ndenge frère aoutu ko loba awa, et le ko moussous opetre nako ko bakisato nako ko meka ko loba ngo na mwa, ndenge moussous alike, normalman assemblè, otozo lobe la awa, ez ali oto beng, ba beng aki na grec, ba beng ango, epi sou na gog, elin ko bakenon renyon avek ça ça n'a rien à voir avec l'Église puisque si tu à l'église, l'église, monde l'église l'église Église de a corps du Christ. Mais ce qui est important c'est dire a réunion avec quelqu'un. Mais ce que tantôt, en il y a un passage au Matthieu, chapitre 18, verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça dit, ah, tout le monde a un nombre, il y a batou ». Ils ont réduit, à ah, pourquoi? Puisque place battu, il y a facilité n'est-ce pas yakoyeba ko landela ba vi koyeba ko moko na moko ali ko tambola c'est pour vous verrez na actes des apôtres tango église beau termine chapitre 2 bon mona ke, tango ananias donc na Safira, ba me ko ça ba salaneti neti uh, fort moko sa di ba bomba mdambu ya mbongo oyo ba teka ki ba bien na bango o, o, o zakki ko pesa, n'espa, n'est pas pour n'est-ce pas ba ba don to ba ofan na kati ya assemblée ba ju ba bombi ndambu bomona ki ka bo o, o e, e, qui va mon puisque va cause qui saint esprit et les cobanines sont battus comme bas à il il connaissait chacun d'eux il y a un important de comprendre de comprendre le de loup de loup de loup de pas bien pas nos assemblées de spirituel c'est ça une bonne assemblée. C'est ça une bonne réunion. Une bonne réunion. Ça dit tout le monde a On attend rapidement passage chapitre 2 verset Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui. Eh salut au asko ba sa ko ba réunion na cadre wana chiko c'est-à-dire bisona yesu tant que sa dit c'est-à-dire na avènement wana oya avènement ko zandeni ke non, bisona yé, to ko to ko mon etelo ko mo c'est-à-dire ye atelemi biso to ali ko kende pa na ye to ko mi et mutumako nzoto moko c'est pourquoi nous parlerons de l'église corps de christ c'est-à-dire église oyoye oh, asa ko tambu sango par toute place bande ko bazali o ba sembla kanzambe na bosolo ba sa ko faire partie n'est-ce pas yakati ya, kati, ya ni ni wana tuna katika asambla wana maisuko ta totala nakati totala kutanga nakati ya Efesia Chapitre 5, verset 11, et le prendre part, n'est-ce pas, dans ma œuvre infructueuse et de ténèbres, tais, mais plutôt condamnée en gros. Et puis surtout, il y 4 chapitre 5, verset 6, c'est le Bible. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et puis, na cette n'ayez donc aucune part avec eux qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui ce genre gens qui parlent bien là bah tout bas ça là bah église au mega churches bah église où est-on tout bah 15 000 personnes bah 20 000 personnes bah 3 000 personnes bah 1 000 personnes nous tu vois pasteur et église bon, bon, et pourtant pasteur ça libère oh berger là censé il a quoi même le bah combo, il y a même une bergerie physique. Puisque même Yeshua a dit que les brebis entendent de ma voix et je, je les connais par leur nom. C'est-à-dire, il, il, il faut que les bergers aient la capacité d'identifier, n'est-ce pas Donc, les bah brebis, ils ont la capacité ça. Pour l'évolution, ils ont bah évolution capacité bango Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui L'église a bah, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, pasteur à perdre de je Alors, que si que Bongo, il faut Mais tellement ils parlent bien, ils vont vouloir, n'est-ce pas, que ko que discours dans discours dit a que personne ne vous séduise pas devant un discours. là je parle à quelqu'un on ko, ko a internet, te, Kulanda Matea Te, a ebi, a ebi frère, de oh, Si, si frère, wana, il vient du diable. Pour la bah, l'ingi ba décourager, yo, oe, ba vérité te. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la bande qui m'a yo, na internet, la 2010. Mutu c'est un pasteur, que non. Frère, faut que biloko yo, ba sa plus tard. Alors, nous gagnons comprendre au plus tard que il y a des choses à la décourager Pourquoi? Nous comprenons que après, après bah, ne, le Seigneur nous a encore réellement éclairé plus que notre Zagi Liboso. Puis quand on était dans des, des, des assemblées comme l'Alba qui, tantôt à a, même quand on est normal, bon, tout boxe tout bon, tout bon, tout Moi, de gens qui de vrais athées. Pourquoi? Puisque tu es en train de rouler dans la boue avec euh, des cochons, avec le porc avec, euh, je ne sais pas, donc des bétails, il y a des sortes belles. cest à y a des gens qui ont besoin plaire dans des bétées. il y a des gens qui viennent, cest so y a des gens qui viennent mais bah tel ma bête ma boko et ces applaudissements ne partaient pas et par exemple les acquis par mutu y'a un autre but que non ne prenait point donc ne donc aucune part avec eux ce qu'est-ce que montait qu'on persuadait on a pas discuté que tel que moni zambèa benga na carte église oyo zambè a lingosana carte église oyo pourquoi yeshua qui était le créateur à ça qui n'a moqué la de mission il y a trois ans kaka. après trois ans à de Bokende pourquoi puisque ceux qui ont le confinement moi je faire passer message à Zalate il faut alors Bokende que ce que pense à San Malam partout c'est ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui que personne ne vous dise que non n'abandonnez pas vos assemblées non non Azo Kosa c'est dit ceux qui combinent à niveau au comprendre que non nous n'avons pas à Colombe de d'une manière ou, ou, ou d'une autre c'est un pasteur ou un a que est-ce que moi j'allais na terre? Donc il faut donc tout tester. C'est-à-dire, pour naier, étant que alliye yo au terre makambo yé terreka pour être à la continuité. Et pourtant nous avons peut-être il a besoin de toi dans le ministère. Oh yo, il y a parole de façon que faire n'est-ce pas avancer œuvre naier? Pour nous en bas ça que Lucas Basal il devrait Basal ouali ko ban gaibali ko salaï n'est-ce pas na bossol? On a peut-être frère Blaise euh, donc euh, ceux qui moi commentaires allaient avant que a continué aux tout est clair, mais la question se posait tant que Joshua, après trois ans, a été battu avec de mes disciples. Mais tout le a remarqué un pasteur, le temple de l'église de l'église presque 15 ans, 20 ans, qu'il est passé dans la est-ce qu'ils ont une question On a compris que les gens ne sont pas dans la maison. Pourquoi comprendre Mais ça peut être très important. Est-ce qu'un pasteur, on comprend dans la 4 pendant 15 ans, 20 ans, il y a un pasteur. Est-ce que c'est ça biblique En tout cas, il y a une question qu'on ne peut pas écrire. Il y a une confusion à ma casse comment on montre à sa lui euh mon onaya joaki a battu quelque départ à bien à l'église à seigneur je mourawana donc tout ce remet à lui à ça a tué moi vise à seigneur de onobi a été à combattre d'otine oyaé mais c'est grave que soyons ferra dans partage pas de partager aucun témoignage ou de exhortation il faut passer par lui pour vérifier en exemple on ne pas, je ne sais pas, pas, un message sur pas, on a pas, de ne je ne on, je ne je ne sais pas, je ne est le pendant <inaçãofible> 15 y a y 30 y a y a y a y a y a y a y a y amen, amen. Uh, Blaise, écoute, y a la la ont Normalement, à combattre la bergerie dans le sens que donc bah, bâner, bah, bâ brebis, bâ cola, pour pour bango pé, bâ comme berger. Mais le temps, c'est ce que je disais, c'est ce ça dit disais, c'est et que que il n'a fait que trois ans pourquoi puisque à mon avis y a trois ans normalement t'as monné petit la bongo ceux classe, en classe à Kousset, et ça, et, et ça 3 ans ya ans cinq ans et lui que, non a 3 ans 4, ans 5 ans ceux qui la science à quoi on a il a un niveau à comprendre à à yango donc, ils n'étaient pas encore toujours mûrs. mûrs, le Saint-Esprit est sur le Et banini. Normalement, dans l'Église, il y a réponse, il a une que question Frère à Tunis, il y a une la Dans qui Moi, je vous dis aujourd'hui, ça n'engage que moi et l'Esprit qui est en moi. Non à neuf pour cent est rassemblé au Monaka, et ça étant pour ça que la Pourquoi? ngana na na na na a, on a les gens rassemblés au Congo-Bouye, pour nous forcer bande quoi n'atterre puisque les bateau basa basaki proche danga mingi c'est pas un problème. soki qui bango parcole église basa te, bas luki pasteur Mususu aya kote ya. Mais biso sur quoi toi toi ça la gagner ni modération. Jou moukou nan soe kou ba, n'de koumwa epsenga menou, finalement, si koumma koumwa epsenga menou, n'ou sa ki biso, sa bango bangou ba zate, biso to koumte aate ton denne. Se, eh, eh, elin kolobanine. Ba touana o ba, ba pasteur, bishop, apôtre, révérend tout ça. po na bango ba zwa ango loko la business na bangou. Sa dik ba faire na bangou privé. Yangou an se, il faut ba pérelnisa ango, sa dik fo ba oume la plas youana de façon ke ba koundaminsisa na bango. Vous verrez, directement. Tout La nature ne vous tel pas. Tout le monde n'ango. Bah que pendant 20 ans. Congo par exemple Zaïre, et qui est beau Exemple là Zambé ça comme n'ango, Nzambe a Tangou mon nga c'est pour dire quoi? Que tout ça s'accaparait que tout dit que les gens ont dit puisque les ce qui zamba dit, il faut qu'on enseigne ma cambo, C'est pourquoi, tout le monde a l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 42, le Bible, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. De apôtres de ça dit, l'enseignement des apôtres, il ne pas que l'on pourquoi il faut tout le temps que Tant que tout tel, mais quand je dit, frère Blaise, pourquoi tout Est-ce que Pierre a 100 dim Est-ce que Paul a 100 Est-ce que Jacques a 100 dim Pourquoi Parce qu'il faut persévérer, n'est-ce pas, dans l'enseignement au oh, Yeshua. Tu sais Yeshua à dans Marc 16, que non Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Mais ce que tout le monde a l'occasion sur la sexualité, sur comment trouver une bonne femme, comment trouver un bon mari, comment trouver un bon travail, parce que vous deviez, n'est-ce pas, évangile à Yeshua. Parce que vous avez 30 ans, frère Blaise, et quand vous C'est pourquoi nous disons, ne prenez aucune part avec ces gens, puisque vous êtes en train de passer de faire passer votre temps inutilement. Ça à dire a besoin yozo kangaï aux alliés acteurs acteur y a vie puisque le salut est individuel. Au fait, fur et à mesure que moi je me rappelle avant qu'on a quitté l'église, Je me suis efforcé na na puisque qui commençait à prêcher dans cette assemblée là pour moi et ça qui m'a ramené à dit n'a pas ce na en haut ça dit n'a pas esprit n'a na comprendre que non là où tu es à place à bref frère il y a des ça a il y a ça il y a des gens qui Oh église soki mission soki de de Christ pourquoi puisque esa babilo kona bango tango kota skoba ba apotre apotre mokota pesa combo oh non église viens voir église patmos koutou pian je Jean koutou as as as, as yekoutou akoma ma coloniale ton akata patmos apesa combo église donc de patmos mais binos ko boye sima bo mi ko luka koko eh, colorer ko, ko makambo bango ba ba sakyo na ndenga propre bozo ko bebisa musala nzambe Bon, bon, on la vérité, mais je noté jugement et en Zambé, ok, on a mis la question. Frère, on a à la question. Alors. Ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Euh, quoi côté Voilà, donc ça dit, comme il dit que j'ai dit, mais je m'a dit, mais que quand nous parlons ici de, de ne pas abandonner, donc, nos assemblées, ou bien notre assemblée, assemblée, nous a dit, c'est abandonner, c'est-à-dire qu'ensemble avec le, le Christ Yeshua. Ça dit, tant ça dit, que tu es au Zambé, quand tu es né, <rire> Quand tu es né dans haut, moi, dans O, as-tu a un beau ami, tu es un beau ami deux fois. Es. C'est-à-dire, ce euh, so qui nous a mis en bas, dans mon lit, nous avons mis en bas. Il y a un Dieu qui a Moi et mon Père, nous sommes un. Ce so qui nous a mis ensemble dans l'an, nous avons mis en place où nous avons mis en bas. C'est-à-dire, tu peux plus quitter. Puisqu'on quitte ce qui nous a mis en bas. Nous avons mis en Or, dans le cas et ça, le quoi n'a kati ya physique, n'a pas de sens. Attends, moi, je suis le fils prodige qui ki, m'a ki, Mais le ma, ma, ma, ma e, biologique déjà, c'est impossible de dissocier na papa. ce papa, za papa Mais Aza, moi, n'a pas pas tel. Pourquoi? Puisque soit na Elongi, soit na Makambago, ma tambo, la Ndenga Azalaka, soit na Ndenga Lobaka. C'est-à-dire, eza, eza, et loko et tika la kapo na libe la. Mout, ou a as, botami asika, de vrai. Selon uh, Jean, chapitre 3, verset 1, tant qu'ye choix azo so, solana Nikodem. Nicodème so, ko botami dan haut n'zambè an Ndimi yo, koui mouan aye, tu ne peux plus n'est-ce pas quitter assemblée on a ça quitter quitter relation dans attaque Si balobi si était possible que même les élus seront n'est-ce pas séduits mais si si il était possible c'est pour dire que non ceux qui nous a à élire nous a pas à la alors ce qu'on c'est encore se ngana un peu de on a pensé à frère maloba donc bientôt la poto ça yo il y a un message évangélique. Il y a un message évangélique pour interpeller. Lucas a la réunion dans le Saint-Esprit. Il y a un bandelier. Lucas a la réunion ensemble dans le Saint-Esprit. Puisque ceux qui ont ensemble dans le Saint-Esprit. Au Coteam selon le Saint Esprit. Sous assemble selon Batamokili, au Coteam la selon Batamokili. C'est pourquoi tu verras, dans cette Église, on a ce baladeur pembe pembe il faut que vous l'ayez au molat pimbé Ce qui n'est pas, ce qui pasteur a quatre casuksi, souki t il dit milaï, on peut pas dire milaï. Ce qui pasteur a l'attaque, bani ba bani ba vestier y a col maô, on peut pas dire l'attaque bani ba veste, y a col mao Bref, et comme il réunion y a toi tu veux exceller, n'est-ce pas, dans le moi je te conseille aujourd'hui. Peut-être que tu comprends, mais ce que tu as dit, c'est tu as dit, tu as que tu as dit, Yahweh as Yeshua puisque dit, tu as tu as tu tu tu as Amen, amen, gloire, gloire à Jésus. En tout cas, Dieu soit dans Et que que toi notre communion. C'est le mot qui convient. Mm -hmm. la place. Mm -hmm. <conceptifs> <specifs> les frères, mm -hmm. on a tout abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils dans Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont après ça, donc la communion, avons frère et mon frère, il y un de ma, oh, de marcher selon les fondements de des apôtres. Con, pa, pierre Anguilère de Nous avons quatre mais tout le temps, tout tout temps, à la temps, tout temps, tout le temps, tout a temps, le temps, tout le temps, tout temps, le temps, tout la temps, tout temps, à temps, temps, temps, temps, temps, le temps, temps, temps, temps, temps, temps,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 Habitation en Zambé Na kati Ya molli mon Zambé Je vais vous vendre Na kata miso Mye la zague Paille la dam Sochi mwann en Zambé Oabank en Zambé Yon nos attemples en Zambé Po molli mon en Zambé Eze paille na yo Koukomi maison Koya yo chua Place koya yo chua Arrmo ou s'en à l'aise Ya molli des Très important Et non Ma maison Obyn bato lato ni Po pour ma Intérêts Na brobo Personnel Vraiment Po dans ga fre Na shuki wana ça joue sur le passage pour ma papa voilà, merci mon frère. Nous avons déjà participé dans la participation Nous avons vraiment but gagner n'est-ce pas pour famille, famille, de tant que nous avons nos pessimisme de vrai. occasion Message n'est-ce pas au n'est-ce pas vu aux actes menés au n'est-ce pas donc mangons pas ça collant ya il y a puisque ceux qui aux actes collant d'un moutou il y a ma belle il y a n'est-ce pas ya bosotoné on a eu il y non ne prenait aucune part avec eux c'est-à-dire il faut que Luca obima la passage tout temps il n'a qu'un acte des apôtres chapitre 2 verset quarante-deux montreux qui donc ba ba disciples toi bah toi fais qui que ça n'est-ce pas il y a une vie primitive pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire que c'est un chose importants. Tout le monde communion fraternelle, c'est les frères nous. D'abord, tout le la communion entre Bisson, Yéchoua, le papa de Bisson. Et puis, la Et puis tu as dit la communion entre les gens qui sont la communion Et les tu tu dit dit ça la communion avec les gens qui sont en la communion qui en la parole avec de la avec les prières qui c'est ça la avec qui fait en fait le socle la les la avec les la Bon comme l'habitus, nous a être pour répondre binon na yango par la grâce de Dieu. Vous m'attendez qui pendant le lot, vous qui Et je pense que tout coude en dessous mercredi prochain. Donc nous allons passer à l'habitus grâce, n'est-ce pas, avec sujet monsieur Astika que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Amen. Que Dieu soit béni.